Ouvira, c'est une petite ville située à l'est du Congo. Je suis né dans des contextes particuliers. Ouvira, c'est le lieu où la guerre du Congo elle passe. Obligatoirement, quand il y a une guerre au Congo, elle passe par le sud Kivu. Parce que quand on parle de l'écologie, c'est aussi une question de paix et de justice. Donc, c'est très important pour nous d'apporter ça à Ouvira. Je suis Maendaki Kitoko David, étudiant réfugié politique et euh, président de l'association Génération Lumière. L'urgence écologique concerne tout le monde. Elle est importante à la fois pour, pour moi parce que mon histoire de migration aussi est liée à ça. Et il est intéressant et euh, je pense même très très riche d'agir sur les deux parties. Génération Lumière voilà, est une association qui agit en France et euh, dans la région de Grand Lac, prioritairement au Congo. En France, nous menons des conférences, nous faisons de la conscientisation sur la consommation consciente par rapport aux minerais qui viennent du Congo par exemple. Au Congo, c'est d'abord également la conscientisation. Euh, d'abord, aller dans les écoles pour euh, créer des clubs environnement et ensuite planter les arbres. L'objectif c'est de pouvoir planter par exemple 25 000 arbres. Et on fait de la conscientisation à travers également la journée qu'on euh, appelle Salongo de propriété où on mobilise toutes les forces de la ville d'Ouvira où on agit à aller nettoyer. On, à la fois on parle de ces questions-là liées à la planète, mais on est vraiment dans le concret, on va aller planter avec le gens, on fabrique des poubelles, des poubelles publiques, avec justement des jeunes d'Ouvira, mais aussi des chefs des quartiers, des mamans, tout le monde vraiment... Pour moi c'est une urgence parce que nous ne pouvons pas nous permettre d'être dans une manière de vie une production une consommation effrénée en sachant qu'on a qu'une seule planète